Affaire Benjamin Mendy, a été est presque acquitté après avoir été accusé de sept viols. Sept femmes l'ont accusé de viol, de les avoir violées dans son manoir. Je vous avais fait des vidéos même avant. Aujourd'hui, on apprend que les six, il y a six qui sont des menteuses que Benjamin Mendy est non-coupable. Comment six, six personnes peuvent accuser quelqu'un et puis on dit, les six là sont des menteuses. Donc, si jamais ce n'était pas parti en justice, les réseaux sociaux qui ont condamné Benjamin Mendy allaient rester condamnés. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est coupé de cali, je vous explique. Benjamin Mendy, pour ceux qui n'ont pas appris l'affaire, c'est un joueur français. Il joue à City, ouais, Manchester City. Et dès que l'affaire a commencé à sortir, les filles ont commencé à porter plainte. Après, je vais vous expliquer aussi la procédure des filles. Hein. Comment les filles la procèdent. Moi, j'ai mon avis un peu. Et moi-même, j'ai un peu honte. Quoi. Parce que quand l'affaire est venue, j'ai mis ma bouche dedans. Mais heureusement pour moi, j'ai dit, il aurait. Mais j'avais peur que les féministes viennent grouper sur moi. Donc j'étais obligé de dire, Benjamin Mendy aurait violé. Vous voyez vu Et ça, ça me fait mal d'avoir dit un truc comme ça. Parce que, non, j'ai honte quoi. Et puis, bon, à ce qui est -ce, vous allez lire leur. Les six là, vous allez lire leur. Vous allez lire l'heure. Donc, j'étais disant qu'après les accusations, il a été suspendu de son club, des salaires bloqués. En tout cas, avant même que l'affaire arrive en justice, il a essuyé l'humiliation. Et c'est une histoire qu'il est en train de sortir. Il va s'en sortir pour cette partie. Mais pour sa carrière, moi-même, je pense même pas qu'il se soucie de sa carrière. Mais la honte, les femmes... Hey, femme, et je tiens à vous rappeler que en France c'est monnaie courante des filles qui accusent des hommes souvent pour avoir des papiers souvent pour avoir la garde des enfants souvent même pour que l'homme aille en prison pour que alors que à cause de ces histoires en occident tu peux rien dire hey. force à toi vieux pays pardon franchement je m'excuse quoi j'ai honte quoi, j'ai honte j'ai honte. Je me rappelle bien, je sais que dans ma vidéo, je n'étais pas accusé en tant que tel. Mais j'ai vu que les gens n'étaient pas contents que je parle de ça. J'ai vraiment honte. Vraiment honte. Et j'ai honte pour toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes. Et ça, c'est le cas de Benjamin Mendy qui est officiel. Hein? Plein de gens. Il y a des femmes même qui se frappent, qui se blessent, qui se mettent des trucs dans, le, dans la foufoune. Et puis, elles vont porter plainte. La police aussi là, quand ils viennent là, quand ils entendent là. Il n'y a, y a pas de justice pour les hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les hommes, il n'y a pas de justice pour nous. Quand tu es un homme, tu es perdant. Et noir, c'est pire. Sauf si tu es gay. Si tu es gay, ça peut aller pour toi. Mais comment Il nous reste à la gaieté. On va tous devenir gay, Hein C'est ça Benjamin, je vais parler dans mon dialecte parce que franchement... Je jamais fait d'une vidéo où je suis aussi triste et sincère. Yako. Yako, Benjamin Yako. Moi-même, là, je pense à tes parents qui t'ont vu grandir. Gentil petit garçon. Tu as percé dans le foot. Tu fais des choses bien. Et puis, nous, on a aidé ces gens sous prétexte que c'est les femmes. faut soutenir les femmes. faut pas faire ça. On est allé se mettre derrière des menteuses te traîner dans la boue et j'espère que on va le payer cher. La justice de Dieu existe et j'espère qu'on va le payer. Il faut qu'on le paye notre comportement. Yako, force à toi Benjamin. Yaku, a at-il une en son camp ça? Force à toi. Ouais. Je suis débat, je suis débat, débat, débat, débat Benjamin.